Tout le monde, aujourd'hui je fais un tutoriel sur le flip arrière comme vous avez pu le voir dans le, sur le nom de la vidéo qui est un mouvement de free running je fais ce tutoriel pour le site free runningeu qui s'affiche ici et vous pourrez trouver des informations sur ce site dans la description maintenant c'est parti pour apprendre le flip donc je vais tout d'abord vous faire une démonstration euh, du flip arrière avec euh, deux angles différents et un ralenti à chaque fois. Ensuite, euh, je vous donnerai des conseils pour euh, apprendre ce mouvement. Et je finirai euh, par, des conseils, euh, par des conseils pratiques qui pourront vous aider euh, à maîtriser cette figure. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le flip est une figure assez simple à maîtriser dans l'ensemble Mais le plus dur dans, dans l'apprentissage de cette figure, c'est de se lancer la première fois euh, Moi j'ai eu assez de mal personnellement, mais pour le maîtriser comme ça, j'ai mis une heure à partir du moment où j'ai osé le lancer la première fois en étant tout droit euh, Pourquoi tout droit Parce que justement ça va suivre avec le conseil que je vais vous donner pour euh, apprendre à le maîtriser la première fois que vous le lancez euh, mais on y reviendra après. Donc ce, le flip est une des figures les plus mentales dans les figures basiques. Après il y a les salto arrière à vriller, machin, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus mental qu'un simple flip. Mais comparé à un salto arrière ou un simple salto avant ou un costal encore, le flip est beaucoup plus com compliqué mentalement. Parce qu'il faut se dire qu'on n'a pas vraiment l'habitude de se lancer en arrière pour atterrir sur ses mains. Et la tête est quand même à moins de 30 cm du sol quand on fait un flip c'est ça qui est assez mental donc euh, je vais vous aider à surpasser votre peur mais sans qu'il y ait de danger non plus donc la première technique qui m'a aidé à oser lancer le flip c'est de le lancer mais pas droit euh, le flip quand on le lance on est d'accord les mains atterrissent dans la même ligne droite que, que le, le corps Et par là vous allez le faire en osant de roue euh, complètement dégueulasse je vous l'accorde mais ça va vous aider à ne plus appréhender le, le fait de partir en arrière et d'avoir la tête en bas euh, et juste les mains qui poussent du sol Donc ça donnerait euh, ceci comme ça c'est complètement moche hein. et après vous partez, vous partez de plus en plus droit sur la même ligne que votre corps et à la fin vous aurez votre flip. Voilà, il y aura toujours un bras qui prendra plus cher que l'autre, du coup ça dépend du côté dans le, euh, sur lequel vous partirez. Et à la fin, quand venez tout droit, voilà, vous avez le flip. Donc une autre technique qui m'a plus aidé que celle-ci, je l'avoue, c'est euh, la parade. Mais ça m'a bien aidé, c'est sur la fin surtout, pour euh, oser le lancer tout seul. Donc euh, la parade, euh, en gros pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui va venir euh, vous aider à vous propulser et à vous, à vous aider lors de votre rotation pour ne pas que vous ratiez votre salto euh, dans votre apprentissage Hey oh. Euh, donc, maintenant le flip en lui-même, eh il suffit d'être bien sur vos appuis, sur un sol plat, euh, c'est le mieux. Euh, commencez par apprendre euh, en salle si vous le pouvez, et si vous ne pouvez pas, euh, faites comme moi, vous la prenez sur de l'herbe ou sur du sable, encore, ça si c'est mieux. Par contre, il faut savoir que sur du sable, les, les, moins, les mains, quand elles atterrissent, elles s'enfoncent. Euh, ça va être plus dur pour euh, se repropulser donc bref euh, vous êtes bien sur vos appuis vous partez surtout ne tirez pas sur votre cou c'est mauvais vous partez, vous lancez vos bras en arrière comme ceci vous les lancez vous décollez vos pieds vous atterrissez sur vos bras en atterrissant sur vos bras vous les pliez légèrement et ensuite vous repropulsez pour atterrir sur vos pieds maintenant les conseils pratiques la dernière partie de cette vidéo euh, échauffez-vous bien les poignets et tout le haut de votre corps surtout le, le, le bas aussi c'est important mais c'est pas ce qui va prendre cher on va dire dans, dans ce mouvement franchement échauffez-vous très bien les poignets euh, parce que lors de vos premières, lors de votre, de vos premières tentatives vous allez le sentir passer le flic euh, sur votre articulation donc euh, ce mouvement aussi comme ça celui-ci, vous échauffez bien vos épaules, la tête, on s'est grémé, le dos, hop, il craque un petit peu, euh, tout le reste, vous savez vous échauffer normalement. Un autre petit truc qui pourrait vous être utile aussi, travailler la souplesse de votre colonne vertébrale, ça, ça vous aidera à ne pas, euh, à ne pas vous faire mal en vous propulsant euh, dans la première partie du flip. Donc euh, comment on la travailler bah, C'est simple, vous faites le pont. C'est un espèce, euh, espèce, espèce d'exercice de souplesse, donc euh, ça se déroule comme ça. Et vous montez tout simplement. Les pieds bien à plat et les mains aussi. Et vous tenez. Le pont, euh, franchement, c'est un des, des exercices préliminaires qui pourrait le plus vous aider dans l'apprentissage du flip arrière. Euh, parce qu'il fait travailler vraiment bien la souplesse de la colonne vertébrale. Ça peut vous être que bénéfique, et pas que pour le flip. Voilà, c'est déjà la fin de, de notre petit tutoriel. Donc si vous avez encore quelques soucis ou des questions à me poser, n'hésitez pas à les, à les mettre en commentaire de la vidéo. Et maintenant, en ce qui concerne le site freerunning.eu, en fait, c'est une espèce de réseau social pour les traceurs et les freerunners. Il est vraiment intéressant, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil pour ceux qui s'intéressent au parcours et au freerunning. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et bon courage pour votre apprentissage du flip arrière. Et on se reverra peut-être pour un autre tuto. A plus, n'oubliez pas de vous abonner. et au fait entre nous si vous apprenez à faire le flip mettez beaucoup de gel ça décolle